Bonjour les amis. Lorsque vous choisissez d'utiliser le Market Profile pour trader, vous avez beaucoup moins de stress qu'avec d'autres méthodes. Pourquoi Parce que vous savez que si vous tradez par exemple le DAX, le marché allemand, vous avez tout intérêt à attendre la première heure après l'ouverture, voir un petit peu ce que fait le marché. Donc euh, si vous connaissez déjà un petit peu le Market Profile, vous, vous savez que ce sont des graphiques avec euh, des inscriptions de lettres et toutes les demi-heures, il y a une lettre qui change, c'est-à-dire qu'après une heure, vous avez deux colonnes de lettres A et B qui s'inscrivent et en fonction d'où le marché s'est ouvert et où le marché va en dessous de ces lettres-là ou au-dessus, eh bien vous savez si le marché a une grosse probabilité de continuer à monter ou de continuer à descendre. Ça c'est déjà une première information très importante et très souvent vous verrez que le marché va aller bien plus haut ou bien plus bas vous savez calculer avec une précision extrêmement forte, de l'ordre de 10%, le nombre de points que va faire le marché dans la journée. Est-ce que ce n'est pas hyper intéressant Donc, il n'y a aucune autre méthode qui vous permet de faire ça. Donc, le market profile, lorsque je l'ai découvert, ça a été vraiment une révélation. Et maintenant, je ne pourrais plus m'en passer. Je ne pourrais plus faire du trading sans utiliser le market profile, tellement on a des informations essentielles lorsqu'on veut arriver à faire des bons trades, des bonnes journées de trading. Et Lorsque je vous parle de gagner par exemple 400 euros en une matinée, ce n'est pas difficile. Si vous tradez à 10 euros le point, il vous suffit de faire 10 fois 4 points de mouvement et vous avez vos 400 euros gagnés en une heure ou deux parfois le matin. Donc si vous tradez un marché très volatile comme le DAX par exemple, vous utilisez le market profile, eh bien vous faites des journées de 400 euros très régulièrement sans aucun problème et vous vous positionnerez dans le bon sens la majorité du temps. Après bien sûr de temps en temps vous allez faire des petites erreurs mais le tout est de couper rapidement et ce sera largement compensé par les trades gagnants que vous allez faire avec cette méthode. Donc si vous êtes intéressé par cette méthode et eh bien intéressez-vous au market profile. Moi j'ai créé une formation donc pour cela et je peux vous dire que mes étudiants sont très contents d'avoir opté pour cela. Donc vous avez encore la possibilité actuellement d'acquérir cette formation à 50% du prix final puisqu'elle est en cours de réalisation mais vous avez déjà pas mal de vidéos qui vous permettent de commencer et d'arriver à des très bons résultats avec cette méthode. Donc ne cherchez pas d'autres méthodes, ne cherchez pas d'autres indicateurs. Vous ne devrez même plus utiliser de, de bougies japonaises, rien qu'avec le Market Profile vous avez déjà de très bonnes informations suffisantes et même meilleures qu'avec les bougies japonaises et d'autres indicateurs pour arriver à devenir un trader gagnant. Et Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'expérience en trading, vous verrez qu'avec la plateforme que, que je propose d'utiliser avec euh, cette méthode et eh bien vous arriverez très rapidement à de très bons résultats. J'ai créé également un groupe privé euh, d'aide euh, au market profile, un groupe privé francophone donc euh, tous les étudiants qui le souhaitent euh, peuvent s'inscrire à là et on échange donc euh, il y a une, une communauté, une communauté euh, très sympathique donc qui permet de, de parler de ses traits, de montrer, de, de se corriger et d'évoluer beaucoup plus facilement que si vous êtes seul dans votre coin. Voilà donc j'espère que ces informations vous aideront à avoir des très bons résultats. En tout cas si vous cherchez une méthode de trading efficace, euh, je peux vous dire que moi je fais du trading depuis plus de 12 ans, euh, j'ai acheté pas mal de formations, j'ai étudié pas mal de méthodes et pour le moment, je n'ai rien trouvé de mieux que le market profile. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par avoir de bons résultats en trading, je vous conseille le market profile. Voilà, si ma vidéo vous a plu, eh bien mettez un pouce vers le haut, partagez-la, ça me fera plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore euh, inscrit. Et dans les prochaines vidéos, je pense que je vous donnerai encore des informations qui vous seront bien utiles. Pour arriver à avoir de bons résultats en trading. Voilà je suis ici dans le sud de Tenerife vous voyez au mois de décembre je suis en polo donc euh, si vous cherchez un endroit pour venir faire du trading en hiver euh, et en plus profiter euh, du beau temps ici, il fait 21 degrés et eh bien Tenerife est un endroit pas très loin à 4 heures de la France ou de la Belgique. Voilà je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo au revoir.